nulle part ça tourne du coup peut-être tu peux commencer par me dire nous dire euh, comment c'était pour toi la sexualité et l'intimité avant de faire ce programme de formation ouh là là <rire> alors pas très épanouissant euh, avec peu de peu de désir de ma part en fait je pensais parce que, ah. bien, après, voilà mais euh, peu de désir donc beaucoup de doutes euh, et, euh, et que je mettais aussi un peu, un peu sur le dos de bah oui euh, en plus il y a la ménopause donc enfin euh, voilà physiologiquement c'est normal enfin bon et puis euh, et donc c'est vrai que quand, euh, quand j'ai vu le programme je me suis dit euh, c'est maintenant où ça casse en fait, mm. parce que c'est voilà dernier recours. C'était vraiment euh, vraiment ouais. en me disant j'ai déjà essayé tellement de trucs, euh, dépensé tellement de sous pour, pour essayer puis voilà. Et là je me suis dit c'est le dernier après j'investis plus, j'investis plus. Et, euh, <rire> ouais. Et, Et alors du coup comment ça s'est passé pour toi Alors comment ça s'est passé euh, Très euh, euh, retournant. Euh, parce que, en fait, tout, toutes mes croyances sont, sont tombées comme ça, euh, une après l'autre. D'abord, je me suis rendu compte que non, c'est pas vrai, que je n'avais pas de désir, euh, et que, et que c'était juste que voilà, je, je, je, je ne parvenais pas à, à, à me reconnecter à ce désir. Et puis après, une fois la reconnexion, bah, c'était pas si facile de transmettre, de partager, de communiquer. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était vraiment, enfin, déjà dès le, le, le, le premier module, quoi, ça fait, ouh ouh, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Mon corps, euh, <rire> qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il fait Et, euh... Et tu le dis avec un grand sourire. Mais oui, parce que c'est... Parce que je, enfin, je ne dis pas que je pensais que c'était mort, mais j'étais pas loin, quoi. Et puis là, tout à coup... Euh... Tout s'est réveillé et, et, et, et voilà. Et puis il a fallu avancer, euh, enfin avancer prudemment, hein, parce que bon, il y avait quand même encore beaucoup de peur et de, de stress et euh, de oh là là, euh, qu'est-ce qui va m'arriver euh, Est-ce que je vais pouvoir gérer Est-ce que je vais pouvoir mettre mes limites, euh, me respecter Enfin c'était quand même hein, pas pas évident. Et puis c'est nouveau, donc forcément, ça, ça fait un peu peur. Hein et, donc, euh, et donc, voilà, heureusement, il y avait bon, chaque fois les, les vidéos, les, les, les séances aussi en groupe. Mm. C'est très chouette de se dire, oh, on n'est pas tout seul <rire> sur le bateau. Et, euh, et ça, c'est ouais, porteur, en fait. C'était assez, euh, assez porteur. et euh, et parfois, parfois, je me disais, oh, dommage qu'on ne se voit pas en vrai, parce qu'on avait envie de, de serrer dans les bras, de consoler, de, de, de, de dire, ah, je, je, je me retrouve, je me reconnais. donc C'était ça aussi, c'est je me reconnais. Et, euh, et donc, euh, oui, je dirais, je dirais que c'était le, le, la, la grosse transition, le, le gros, euh, enfin, je dis transition, mais c'est transformation, en fait. Mmh. Mmh. Magnifique mmh. Et qu'est-ce que tu vis maintenant mmh. Et à la fin de ce programme Comment est-ce que ça a transformé Ta vie intime Qu'est-ce que tu vis Alors maintenant je me sens vraiment euh, Super alignée en fait, Avec euh, donc, mes désirs Qui je suis euh, Alignée avec euh, avec, euh, avec Philippe aussi Mon, mon, mon mari euh, je suis plus à l'aise en fait. Je suis plus à l'aise. Je, je, euh, je suis plus authentique, parce que je peux l'être. Euh, je peux m'autoriser ça. Euh, j'ai encore ma, ma petite voix, euh, voilà, qui, qui, est, qui reste vigilante, donc je sais que je peux, je peux y aller parce que j'ai quand même, euh, voilà, je ne vais pas faire n'importe quoi. Et euh, donc je suis rassurée. Enfin, je suis euh, et euh, et aussi, euh, à l'aise de, de, de dire non, de mettre des limites. C'est plus facile, en fait. C'est beaucoup plus facile. Euh, oui. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus ludique. Et, euh, et puis, parfois, plus, euh, plus intime dans, dans, le... non, dans la délicatesse, comme ça. Dans le, le... Enfin... Oui. Des moments comme ça où on est, euh, je sais pas, euh, on n'aurait jamais fait ça avant. On est devant le feu et on est euh, juste euh, tout nu, allongé, serré comme ça. Puis il ne se passe rien, on est juste, euh... oh c est, c est, c est... on n'aurait on aurait même jamais euh, pensé en fait. Enfin, euh... Et c'était trop chouette, c'était vraiment. Vous avez découvert tout un nouveau monde intime. Ah oui, oui, oui. Oh. J'ai adoré quand tu as fait ce geste-là. C'est le... <rire> en fait, la richesse de l'intimité. Oui, que ce soit les gestes. Mais oui, mais oui c'est tout en. de la dentelle, en fait, tu vois, de, de, la, de la douceur, de... puis des moments plus chauds, et, euh, et c'est bien aussi. Enfin, c'est. Est-ce euh, euh... ouais. est qu'il y a un truc dans la formation que tu as préféré vraiment particulièrement aimé euh, alors il y en a bon évidemment comme ça ça fait là maintenant euh, presque un an en fait donc j'ai oublié j'ai oublié euh, pas mal de choses donc c'est surtout les, les, les derniers modules qui restent euh, très très présents et notamment le, le la méditation euh, la méditation euh, je sais plus comment tu l'appelles euh, la ma méditation masturbative, je pense, euh, ça, oh, c'était fou! Euh, oui. Alors que tu méditais déjà avant? Oui, ouais. oui, ouais. Oui, ouais. oui, oui, mais alors rien à voir, quoi, rien à voir. Et, euh, et j'ai pu faire des liens aussi avec, euh, avec euh, voilà, ma profession, parce que je suis naturopathe et, et, et je pratique l'énergie et me dire que en fait j'avais des outils que j'utilisais pour l'extérieur et puis plus <rire> pas pour moi et en tout cas j'ai jamais pensé pour la sphère de l'intime et la sphère de la sexualité évidemment Donc, euh, euh. mais maintenant que je, je, je parle de cette méditation je me souviens qu'il y en avait d'autres euh, au tout début aussi et ça ça a été aussi une oui euh, alors c'était je sais pas si c'était une méditation mais c'était apprendre à, à finalement à, à, à se toucher à se toucher mais mais euh, à, il y avait même des choses je oublier que c'était possible en fait et, et, et tous les tous les euh, tous les points de contact et, et, et les, les, les pressions les enfin et, et, et voir que, que finalement sur le corps c'est rempli de de de enfin de de, c'est juste euh, oui. Oui, ça ça c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé parce que ça permettait euh, de, de rentrer euh, de retoucher son corps mais, euh, mais euh, de manière pas trop rapide en fait. Donc on y allait vraiment euh... c'est ça que j'ai aimé aussi je pense c'est le c'est le crescendo euh, dans, dans, dans l'avancée euh, des modules. Alors, évidemment, quand on dit crescendo, on s'imagine. Alors après, ça fait ouah, comme ça. Mais en fait, ça fait un ouah, mais qui est, euh, qui est tout, tout subtil. Bon, ça, c'est. Oui, c'est juste euh, incroyable. Tout doux, en fait. Oui. Juste. Oui. oui. Et on revient. En fait, on revient. Euh, on revient à soi, en fait. On, revient, on a vraiment été exploré comme ça, et puis. Et puis, ouf, on, on revient. Et oui. Ça fait du bien. C'est fait... sûr. Mm -hmm. toi, tu as vraiment pris ton temps de faire différents modules à ton rythme parce que l'accès à la formation, est à vie, il y a certaines personnes qui le font super rapidement et puis qui reviennent après. Et puis, il ouais. y a certaines qui prennent vraiment le temps et toi, tu t'es vraiment autorisée. Oui. Voilà, ouais. C'est magnifique. Oui, ouais. Ouais, c'est aussi ma manière de, de fonctionner. C'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que je suis une tortue. Maintenant, je ne dis plus que je suis une tortue. Mais, mais c'est juste que je prends le temps en fait. J'ai besoin, euh, besoin de m'accorder ce temps et là, euh, c'était juste bien. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de dire ou que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui a envie de faire ce programme mais qui hésite ou peut-être qui a peur ou qui se pose des questions Ma Peur, bon, évidemment, je, moi aussi j'avais peur mais euh, mais en même temps, euh, est-ce qu'on a envie de, de, de, de, de continuer à vivre avec cette peur enfin? Euh, et puis euh, et puis je me dis mince, ok, je suis ménoposée mais j'ai encore toute la vie devant moi quoi. Donc c'est je veux pas que enfin c'est un peu ce serait un peu dommage c'est euh, de l'énergie, c'est... Et en tant que naturopathe, je le sais, je dire, la libido, elle est hyper importante, elle fait partie de la santé. S'il n'y si a plus de libido, bah, euh, il faut s'inquiéter parce que, parce que là, on sait que point de vue santé, ça va être plus, plus compliqué. Euh, c'est facile, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est sous notre contrôle. Euh, on n'a pas besoin d'une pilule magique. Ou, euh, euh, ça aussi, j'ai aimé. En fait, me rendre compte qu'on n'a pas besoin de... de d'accessoires, de, de, de trucs, de... il faut revenir à soi, en fait, il faut revenir à soi et, euh, et, euh, et c'est un cadeau qu'on se fait, en fait, il faut voir comme ça, c'est un cadeau, c'est vraiment, euh, c'est un cadeau et, et, et on le mérite, on le mérite, enfin, vraiment, euh, on mérite de se, faire, de se faire du bien, donc pourquoi attendre, quoi, pourquoi attendre, c'est... Euh... Oui. Complètement. <rire> Merci. Merci de ce partage. Avec <rire>